Bon, moi je m'appelle Michel Bonnet, je suis euh, villefranche mais j'ai longtemps vécu en Anjou. là ça va, je suis, là, je suis revenue euh, à Villefranche depuis deux ans et, et je présente ici à Sauveterre euh, les travaux euh, un peu différentes facettes de mon travail puisque je ne l'avais jamais présenté euh, en Aveyron. Oui, il y a des, des travaux un peu anciens. Donc, euh, qui dévoile un petit peu les chemins, on dire les chemins parcourus ces dernières années, euh, les trajectoires voilà, empruntées, voilà. et puis il y a des travaux plus récents. Et il y a aussi une troisième, une troisième partie de, de cette exposition, c'est aussi ce que je vais appeler mes repentirs. Ce sont des, des peintures un peu plus anciennes, la plupart un peu plus anciennes, que j'ai redécouverte après mon déménagement. Je n'en étais pas satisfaite, je les ai revues, modifiées. Euh, L'exposition dure jusqu'à quelle date Jusqu'au 31 juillet. Alors elle est ouverte tous les jours, grâce au syndicat d'initiative, enfin l'office de tourisme, qui est ouvert tous les jours de 10h à 12h30, je pense, et de 14h à 18h, sauf le vendredi. Où la fermeture est à 17h, mais ça fait quand même pas mal de temps d'ouverture de, de, de cette exposition.